Hello la team, c'est coach. On va faire un petit point de cette deuxième journée de Coupe du Monde. 14h, on a eu droit à Angleterre-Iran. 6 buts à 2. Rien à dire. L'Angleterre a maîtrisé son sujet. L'Angleterre a dominé. L'Iran, comme le Qatar hier, n'est pas au niveau de la compétition. Et ça démontre aujourd'hui le fossé qu'il y a entre le football européen et le football asiatique, même africain. D'accord L'Europe a pris une très grosse avance. Euh, deuxième match, c'est ça qui m'intéresse par contre, Sénégal-Pays-Bas. Sénégal-Pays-Bas. Je pense que les Sénégalais, à l'heure actuelle où je vous parle, doivent avoir des regrets. D'accord Ils doivent sûrement avoir des regrets. Ils ne peuvent pas euh, maîtriser le match comme ils l'ont fait et perdre à la fin, à 10 minutes de la fin. Et surtout, le truc, c'est qu'ils ne perdent pas, mais ils prennent deux buts. Ils prennent deux buts dans une poule où le goal à verrage aura sûrement son rôle à jouer. Qu'est-ce que je vais dire de ce match Le Pays-Bas, c'est une équipe, euh, au regard de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une équipe très moyenne. Je ne la vois pas arriver euh, en demi-finale. Je ne la vois même pas en quart de finale. Le Pays-Bas, sur c'est sesquels euh, Ce qu'ils ont montré aujourd'hui, pour moi, c'est une équipe euh, moyenne. Je pense que, dans cette poule, l'Équateur va terminer en première position. Je le pense. Je le pense vraiment. Euh, alors, revenons maintenant au Sénégal. C'est ça qui m'intéresse, cette équipe africaine. Je pense qu'ils ont, ils ont pêché par manque de maturité, un peu de naïveté. Oui, c'est une équipe qui a bien joué, qui a bien joué, qui s'est bien débrouillée, mais... Les matchs en Coupe du Monde, ça se gagne. On ne peut pas perdre. Le Pays-Bas, on a vu, ils ont su attendre, ils ont su être patients pour mettre les deux coups de missile quand il fallait les mettre. Et ils l'ont fait. Contrairement au Sénégal qui a eu les meilleures occasions avec carrément la maîtrise du jeu, mais qui se font surprendre comme des, des minimes, comme des cadets, entre les petites erreurs des marquages et la sortie, je dirais non maîtrisé de, de, de, de, de, de Mendy. Et c'est là où c'est ça qui leur vaut cette première défaite. d'accord Alors qu'ils auraient pu s'en sortir, le match nul aurait pu être un résultat très équitable au regard de, de, de, de, de la physionomie du match. Autre chose, les équipes africaines, il faudrait que le Cameroun en prenne euh, des leçons. Il faut éviter. Vous êtes, vous, vous êtes mené en zéro. Ça ne sert à rien. De faire des fautes d'anti-jeu, ça ne sert à rien de se citer, ça ne sert à rien de, de, de, de, de perdre sa lucidité. La Coupe du Monde se joue sur des détails, d'accord C'est pour ça qu'ils ont pris le deuxième but. Et les cartons qu'ils reçoivent, ça pourrait avoir des conséquences pour la suite. Tu vois ce que je veux dire Donc, s'il vous plaît, les équipes africaines, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de prendre. Les, les, les, les... Une compétition se gagne souvent sur des petits détails. Alors, ça c'est ce que je voulais dire, la, ma petite analyse sur ces deux matchs. Je vous donne rendez-vous demain déjà pour le match de l'équipe de France et le 24 pour le premier match des Lions Indomptables du Cameroun. Allons-y, euh, bonne chance à tous les Lions. Les Lions Indomptables, les Lions de la Teranga, les Lions de l'Atlas. C'est de ça il s'agit. C'était coach.